Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Ah et bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. La semaine dernière, Jean-Jacques, mais... je vous ai donné des exercices. Ah oui, oui, c'est vrai. Est-ce oui. que vous les avez fait Ah oui, oui, oui, oui, oui. C'était pas facile, hein, oui. mais je les ai fait. Est-ce que vous pouvez me les montrer Ah ouais, ça va. Je suis adulte, on va pas commencer à oui, se oui. contrôler. Oui, oui, oui, oui. allez, montrez-moi, hein Mais qu'est-ce que c'est que ça, là Eu un petit incident. Mais c'est du café Oui, c'est mon chien, il a renversé du café sur le devoir. Ah oui, parce euh... qu'il boit du café, votre chien Ah non, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Oui, d'accord. Oui. Mais... On voit même pas les réponses, là, c'est tout foutu Mais ça, c'est pas, pas grave parce que je me rappelle de tout. Je... Alors déjà, Jean-Jacques, on ne dit pas je me rappelle de tout, mais je me rappelle TOUT. Ah. Parce que se rappeler quelque chose, complément d'objet direct, ou se souvenir de quelque chose, complément d'objet indirect. Vous voyez donc, je me rappelle toutes les réponses, ou je me souviens de toutes les réponses. Vous avez compris, Jean-Jacques Oui, madame. Bon, Donnez-moi votre carnet de correspondance. Hein Donnez-moi votre carnet de correspondance. Ah non, non, non Si, si, si, mais je l'ai fait non, à non, votre mais... femme, là, ça vous apprendra ah, non, à prendre soin de vos affaires. Hop. Mais... allez non, non, mais non, mettez pas un mot, s'il vous plaît, Donc, là Une heure de colle. Une heure de colle Oui Oh non euh... Chère madame... Pff, de toute façon, je vais faire... Qu'est-ce que vous avez dit Hein Non, j'ai dit oui, madame. Tu préfères Oui. Chère madame Ah bah c'est l'heure de votre cours de sciences nat avec oui. Monsieur Pichard oui, en 202 oui. Alors allez-y. Oui. Voilà. Et vous la rapportez signée, hein Oui. Au revoir, Madame. Allez. Au revoir, Jacques. Et ne claquez pas la porte en partant, hein Après ça. M. Bertrand ne court pas dans les couloirs. compris C'est quoi ça, c'est C'est une cigarette Le carnet Une heure de colle